Donc pour le début de ce, cette table ronde sur la question de la, de la nouvelle, Donc avec nous Cécile Duquesne, Pascal Malpas et Claude Ecken. Claude Ecken, qui est un auteur, une voix majeure de la science-fiction depuis les années 80, qui s'est intéressé autant au de thèmes du, du fantastique, de l'horreur, de la science-fiction, scénariste de bande dessinée, également auteur jeunesse. et euh, dont les nouvelles ont été rassemblées dans son premier recueil euh, sur le monde du droit réservé au et chez Pockets qui est en cours de, de réédition. Et chez la Talente, dans, euh, euh, au réveil, il était midi. Donc, qui est devant, devant vous. Euh, Pascal Malfoss. Malos. Pascal Malos, donc, qui, a, qui est l'auteur de deux de, de recueils. Euh, le, le, les contes de, de l'entre-deux, euh, chez Malpertuis. Et les contes de la vodka, qui vient de, de sortir euh, juste pour ce pour et donc, Cécile duquel qui est auteure de, de fantaisie, de fantastique, de jeunesse également, d'abord chez Voyel, et puis qui, qui a commencé une série à base de nouvelles dont on nous parlera un petit peu après. On va, on, on va en discuter, voilà, euh, chez, chez Bralchelon, -le les, les Fouleurs Rouges. Bah, la première question, c'est bon, la question de la nouvelle. On m'a posé la question d'hier de qu'est-ce que c'est que une nouvelle. Donc, précisons, la nouvelle, c'est un. Une fiction euh, courte. Selon les définitions, euh, euh, en, en mots ou en signes, euh, ça, ça peut, les, les tailles peuvent, peuvent varier. Euh, on a des, des nouvelles ou des novellettes en, en science-fiction de l'imaginaire. Les novellas sont déjà des courts romans. Et ça se tourne autour de, à partir de 50 000 mots, on a, on a un court roman ou une, une novella. Donc, suivant vos heures, vous pouvez vous situer un petit peu, un petit peu entre, les deux, entre les deux termes. Et on les trouve sous forme euh, d'abord de magazine. C'est vraiment que la nouvelle est une des formes euh, importantes de la, de la science-fiction depuis les origines, euh, dans les tout premiers le premier magazines. Elles ont ensuite été réunies en anthologie. Chaque auteur peut bâtir des, des recueils. Il en le trouve maintenant également sur d'autres supports, y compris sur, en forme numérique. Donc la première euh, la première question que j'ai envie de, de, de vous poser, qui va me permettre également de, de vous présenter plus précisément au niveau de votre travail, c'est la spécificité de la nouvelle dans votre dans votre travail. Qu'est-ce qui fait le... qu'est-ce qui fait les particularités de la nouvelle dans votre encore travail? Pourquoi moi? <rire> euh, spécificité de la nouvelle. Euh, effectivement, lorsque en science-fiction, on a beaucoup de, euh, de nouvelles. Euh, à un moment il n'y en avait davantage que des que des romans euh, et qu'on a envie d'écrire euh, dans les littératures que l'on aime forcément on adoptera le format de la nouvelle Au départ peut-être aussi c'est parce qu'on a un peu peur de se lancer dans une grande aventure euh, telle que le roman si jamais on se plante alors que si l'on écrit juste une une nouvelle euh, de 10, 20 ou 30 pages euh, ça sera pas très pas très grave, on pourra toujours euh, recommencer Bon, je vais les comme ça donc euh, spécificité de la nouvelle c'est d'abord inscrit dans euh, le champ de la science fiction c'est le fait que l'on a une idée on la traite on va droit au but on ne perd pas de temps à, à trop travailler le, le décor le background l'aspect politique de la société imaginée dans le futur ou bien la, la psychologie des personnages on va euh, on va droit au but donc euh, de ce côté là euh, la science fiction étant surtout une littérature d'idées qui essaye de, de creuser quelques questions sociales, techniques et autres, et bien c'est très intéressant de le traiter sous l'angle de, de la nouvelle. Euh, alors, au sujet de la nouvelle, dans mon cas, il s'agit surtout d'intensité. C'est... Dans mes lectures, j'ai trouvé que les textes courts euh, étaient ceux qui agissaient sur moi comme euh, comme un knockout à la boxe. C'est-à-dire que ça vous fait euh, il y a un effet qui euh, vous transporte littéralement. Pas toutes les nouvelles, mais celles qui fonctionnent, les, les nouvelles courtes qui sont vraiment efficaces, elles euh, vous en gardez un souvenir qui est vraiment très très puissant, c'est une émotion très précise. Et euh, donc le roman, c'est c'est justement une approche complètement différente où vous rentrez progressivement et c'est quelque chose qui vous accompagne pendant très longtemps. La nouvelle, c'est le coup de poing. Je vous recevais en pleine figure. Et c'est ça qui m'a attiré. Et puis bien sûr, en tant qu'écrivain débutant, on aime expérimenter, on aime la, la variété, donc on a peur de s'engager sur un projet qui va durer deux ans de travail. Et à ce moment-là, on préfère bien sûr commencer avec des textes assez courts qui permettent justement de d'expérimenter de toutes les façons et de, de saisir cet effet, de, de, de créer ce coup de poing, on l'espère du moins, pour le lecteur. Troisième point de vue, du coup, euh, qui rejoint un petit peu vos points de vue, mais qui en même temps diffère. J'ai commencé par la nouvelle pour ces mêmes raisons aussi, et euh, plus j'en écrivais, plus je me rendais compte à quel point j'étais pas vraiment doué pour écrire des nouvelles, en fait. Et quand je suis passé au premier roman, j'ai compris pourquoi. Je suis quelqu'un qui vient de prendre son temps pour installer justement l'ambiance, etc. Et moi, les nouvelles coup de poing, je ne sais pas les faire. Peut-être qu'un jour, j'espère, je vais y travailler, je saurai les écrire, mais j'ai besoin de prendre mon temps. Et là où j'ai réussi à me, à façonner ma manière d'écrire les nouvelles, même si je ne vais pas être la seule à pas procéder comme ça, c'est par le concept, en fait. J'essaye de créer des nouvelles qui renferment ou qui font état d'un concept. Par exemple, une nouvelle que j'avais écrite pour l'anthologie Arkane chez, chez Moyel. Euh, qui est une nouvelle en fait antéchronologique. C'est une nouvelle en fait qui parle d'archéologie spatiale et terrienne et d'histoire et du concept de la mémoire. Euh, on parlait tout à l'heure de mémoire morphogénétique, de forme morphogénétique du temps, etc. Bon voilà, la nouvelle elle met ce concept là en scène en fait. Et ça j'y arrive. Mais les nouvelles à chute, les nouvelles euh, coup de poing, j'ai beaucoup beaucoup de mal. Mais ça je crois que c'est une question de caractère aussi. Et quand on me demande, est-ce qu'on peut commencer par des nouvelles, quand des jeunes auteurs viennent me voir, même si je suis aussi jeune auteur, par ailleurs, euh, je leur dis, il faut vraiment y réfléchir, parce qu'effectivement, c'est un bon format, c'est un excellent format pour commencer, mais c'est complètement différent du roman. En termes de temps d'écriture, effectivement, on y gagne, et c'est ça qui motive, je crois, à commencer par là, effectivement, comme vous disiez. Mais euh, pour ma part, j'ai tendance à dire que ça dépend vraiment du caractère et du type d'écriture que l'on recherche. Ça peut être en effet plus avantageux de commencer par une nouvelle, ce que j'ai fait aussi, j'ai dû en écrire euh, 50 ou plus euh, en débutant, en me rendant compte qu'après je suis passée au roman et ça allait mieux. Mais voilà, pour moi c'est vraiment, c'est effectivement, écrire une nouvelle coup de poing, c'est un exercice de style très très particulier, très incisif et très très difficile aussi, je trouve. Euh, J'ai l'impression, oui, là, qu'on on aborde déjà euh, deux types de nouvelles différents. Euh, la nouvelle coup de poing, c'est un petit peu pour s'amuser. On a une idée qui est intéressante et euh, on a juste euh, et, qui, et qui peut être choc. Donc, c'est l'histoire à chute. Euh, c'est très intéressant à mettre en place. Par contre, pour ce qui est du concept. Alors là, évidemment, euh, c'est une idée philosophique, on va la traiter autrement, et on ne peut pas la traiter par une chute brutale, coup de poing. Donc euh, on a déjà deux approches différentes euh, par, par rapport à, euh, à ce qui fait l'idée du, du texte, quoi. C'est peut être effectivement une question d'approche aussi de l'écriture et je sais pas, ou pas de l'écriture, mais simplement d'approche euh, comment dire de la pensée. Euh, Au-delà de l'idée, justement, comme vous dites, de, de la nouvelle, parce qu'on peut écrire sur un même sujet, une nouvelle coup de poing et une nouvelle concept. Ça va dépendre des auteurs, sûrement, enfin, je ne sais pas ce que, vous, ce que vous en pensez à ce sujet. Enfin, moi, je n'ai pas une expérience de la nouvelle qui va au... La nouvelle co concept, j'ai fait, mais peut-être parce que la philosophie me parle plus. Mais la nouvelle coup de poing, vraiment, j'ai de gros soucis sur ça. Si vous avez des conseils, je suis pronaise. <rire> Bon, J'ai vu d'autres types de nouvelles en ce moment. Je, je lis beaucoup de trucs qui se passent, c'est euh, ce qui se passe en 1900, des, des auteurs euh, autrichiens allemands. Et il euh, y a la nouvelle qui est carrément paysage. Où on ne fait que montrer euh, des lieux, euh, un personnage qui se balade. Il n'y a pas vraiment de début, il n'y a pas vraiment de fin. On nous, on nous présente un instant, euh, un moment. Et c'est presque quelque chose qui, qui relève de, de l'expressionnisme ou de l'impression, bonjour. Euh, donc c'est encore une autre manière d'écrire de, des nouvelles. Mais c'est vrai que dans, le, dans notre partie de littérature de l'imaginaire, effectivement on n'est pas tellement dans ce style-là, on est plutôt en train de raconter une histoire, donc on part soit d'une idée euh, qui, qui est... Euh, oui, ben un concept, une idée philosophique ou euh, de quelque chose qui sera plus sur le plan de l'action et qui pourrait être un davantage choc, la, la grosse surprise à la fin, euh, forcément, puisqu'on on est davantage narratif hein, dans, dans cette type d'écriture. Euh, je précise que aussi on peut différencier entre les nouvelles de science-fiction et les nouvelles euh, de fantastique, en sachant que dans le fantastique, on va travailler plutôt sur... Euh, l'atmosphère avec une tension qui monte euh, jusqu'à une chute mais ce n'est pas forcément une chute fermée, ça peut être plus important que chute moi j'utiliserai le mot d'effet de, euh, parce que ce n'est pas forcément un déclic, quelque chose de logique et de très fermé mais ça peut être quelque chose qui projette, quelque chose d'ouvert et qui justement peut amener à la réflexion mais justement quand, quand, quand on est sur la science-fiction que je connais beaucoup moins là, là on a besoin d'une idée d'un concept qu'on veut mettre en forme donc, euh, donc on peut aussi parler de, des genres pour la nouvelle hein, parce que donc on a la nouvelle fantastique et la nouvelle de science-fiction ce sont deux choses très différentes oui c'est ce qui me venait à l'esprit quand on commençait à à définir des différents types de nouvelles, vos nouvelles sont plutôt des nouvelles d'ambiance, avec, avec cette tension qui monte, une, une ouverture ou un, un basculement vers, peut être autre chose. Et c'est vrai que c'est on, on est quand même assez différent d'une nouvelle de science-fiction dans laquelle il peut y avoir, un nouveau, une, une idée concept, un, un, un, un, un questionnement qui est étudié, parce que disséqué, euh, dans le cadre d'un texte court. Ou, euh, ou bien, euh, tout simplement, la nouvelle humoristique, la nouvelle choc, euh, qui, qui, qui est encore une autre nature. Mais s'il y a une, une chose qui peut rassembler justement les nouvelles de science-fiction et les nouvelles euh, de fantastique, à mon avis, et enfin, si, ben je m'inspire en fait d'un texte de Julio Cortazar que j'ai lu hier, qui s'intitule Les Aspects du Conte c'est en introduction à une anthologie de nouvelles, c'est un texte qu'il a écrit à Paris, c'est un auteur argentin de nouvelles fantastiques, pour ceux qui ne le connaissent pas, et donc lui, euh, il disait que justement pour lui le plus important c'est de sentir cette vitalité, que, que ce soit de la science-fiction ou du fantastique, dans, le, dans la nouvelle courte, il attend que l'auteur ait voulu transmettre quelque chose d'essentiel, quelque chose de vital, un mouvement, une force euh, qui va se refléter dans le texte, euh, que ce soit à la chute ou pendant le texte, peu importe, mais il faut qu'il y ait cette force vitale, ce mouvement essentiel. Dès que l'auteur qui écrit une nouvelle euh, le fait sans ça, sans cette volonté de toucher à quelque chose d'essentiel, ça peut partir d'une anecdote, d'un petit détail du quotidien, mais il faut qu'il y ait ce significatif, il faut qu'on arrive à cet instant où euh, on sente, à, là, oui, on arrive à quelque chose de vraiment intéressant. Oui, mais je trouve je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Cortésar là-dessus. C'est vrai que la, la nouvelle, il faut qu'elle ait du sens. Et c'est bien pour ça aussi, tout à l'heure on parlait d'écriture aussi. Au début, peut-être qu'on écrit des histoires courtes pour être, pour se, disons, se lancer. Plus on écrit de nouvelles, plus on se rend compte que l'écriture est au centre du travail, davantage que l'idée, la manière de l'exploiter et autres et euh, c'est vrai qu'il faut aller à l'essentiel, et donc à ce moment-là, il n'y a pas de fioriture, on ne prend pas son temps, on ne s'installe pas, il faut que euh, tout soit euh, bien réglé, euh, au millimètre près, que ce soit parfait, et donc euh, on pose aussi bien euh, l'écriture, euh, la densité des phrases, euh, tout, tout ceci est beaucoup plus travaillé dans la nouvelle que dans le roman, où on peut se permettre des longueurs, on peut se permettre de, euh, de disserter un petit peu à côté de l'intrigue centrale, et puis ensuite y revenir, ça peut être même de très bons chemins de traverse, des petites promenades. Alors que la nouvelle c'est tellement l'essentiel qu'il faut la travailler, que enfin, de plus en plus je les travaille, je les retravaille, euh, ça, ça me prend un temps fou, presque, plus que le roman. Euh, Taille euh, comparativement à la taille. Ça m'évoque quelque chose qui est en, en lien, mais pas tout à fait. Euh, Robin Hobbes sous son pseudonyme avait euh, coécrit avec euh, je ne sais plus qui. S'appelle Liabec. C'est aux éditions euh, ActuSF, et en fait c'est un, un recueil de nouvelles euh, coécrites et qui forme en fait un, un tout euh, cohérent. On pourrait le croire écrit comme un roman, mais en fait quand on lit, euh, chaque. Euh, Chapitre avec des grands guillemets, c'est en fait une nouvelle différente. Et effectivement, une nouvelle qui est basée à la fois autour d'une ligne mais surtout autour d'un jeu d'écriture, en fait. Et si ça avait été un, un, un simple format roman, en fait, coécrit avec chacun écrit un chapitre, etc., ça n'aurait pas du tout fonctionné. Là, vraiment, il y a un concept qui traverse le recueil, en fait, et qui est exploité par chaque nouvelle de manière complètement différente. Et effectivement, le, le, le jeu d'écriture est au centre, et c'est ça qui fait la différence, je pense. On remarque que ce sont des mouvements. Et par rapport à, à ce qu'on disait sur, euh, sur, le, sur, ce sur le compte, euh, le, le compte, euh, maintenant, c'est très à la mode, les réécritures de compte, euh, tout ce qui est en, en version roulement. Et je ne sais pas vous, mais je trouve que ça fonctionne très très mal personnellement. Parce que justement, pour moi, le format compte est associé à un format court. Mais peut-être que je me trompe. Voilà, c'était juste de commentaires. en fait la définition du mot conte en français n'est pas très claire et a différentes euh, différentes interprétations euh, pour ma part il s'agit de nouvelles très courtes mais pour d'autres il faut qu'il y ait un élément de morale, pour d'autres il pense euh, à des contes plutôt justement moraux euh, pour ma part c'est juste d'un texte qui est plus court que la nouvelle et euh, encore plus concentré justement euh, et donc, quand je repense au texte de Cortazar, lui, il avait fait une analogie qui était intéressante, il avait comparé euh, l'art du conte avec l'art de la photographie. Parce que justement, vous avez un cadre très défini, euh, vous n'avez pas de mouvement, c'est fixe, mais euh, malgré euh, cette restriction dans l'expression artistique, malgré cette limitation du cadre, euh, vous avez euh, la possibilité pour le photographe euh, d de faire de l'art, en fait, d'être artiste, d'atteindre de, de, une, une certaine esthétique, et au-delà même de vouloir euh, atteindre euh, du signifiant, trouver du significatif, euh, selon, selon la lumière, selon l'objet, selon, euh, et, et c'est là, là justement que, si je vous rejoins, l'idée n'a aucune importance. Le sujet de la nouvelle n'est pas important, tout réside dans son traitement, tout réside dans la façon dont les mots euh, se déroulent, dont on crée l'attention, l'atmosphère. Ce n'est pas une question de sujet. Tout, tout sujet peut être fondamentalement très intéressant. Euh, justement, enfin, on parlait de précision, puis là on parle de... de, de, de, de, de précision. en fait, mais c'est vraiment une mécanique d'horloge limite la nouvelle. en fait. Et c'est aussi pour ça que, je me répète, je suis désolé, personnellement je trouve que c'est aussi difficile à écrire. On pense commencer par le plus facile en écrivant de la nouvelle, justement, en se disant « Oh, ce sera beaucoup plus facile qu'un roman », mais en fait, justement, il y a une telle, pas synthétisation, mais il y a une telle symbolique, esthétisation, euh, euh, on a vraiment besoin d'une écriture extrêmement précise, euh, euh, j'ai envie de dire, euh, pas sélective, mais euh, comment dire, il faut savoir, déjà dans un roman, quand on, on écrit, on ne peut pas dériver indéfiniment, mais dans une nouvelle, effectivement, c'est encore plus... C'est vraiment l'impératif, en fait. C'est peut-être même ce qui définit euh, la précision, ce qui définit la nouvelle. Bon, après, c'est pas très nouveau comme argument, mais euh, on pense commencer par le plus facile, et en fait, pas du tout. Et c'est ça qui, pour moi, euh, m'a gêné principalement quand j'ai commencé par les nouvelles. L'idée de l'instantané photographique est intéressante, mais ça, c'est alors justement pour la littérature mainstream. Dans l'imaginaire, ça ne pourra pas fonctionner. Parce qu'il nous faut présenter un Contexte, un décor, un cadre, mais ne présenter que ceci, ça ne suffira pas parce que bah, on cherchera le sens et euh, on ne sait pas à quoi sert ce contexte, pourquoi on l'aura élaboré de telle manière alors qu'on n'en on fait rien, on ne raconte rien. Ça ne marche que pour un univers qui est déjà donné à tous, qui est connu de, de tout le monde. Donc là, oui, euh, ce type de compte-là, et Cortésar en a écrit justement dans, dans cette veine, euh, fonctionne très bien. Il en a écrit un paquet, là, hein, parce que le, son recueil de, de nouvelles, l'année intégrale, ça, ça fait pas mal de pages. Euh, pour en revenir à l'idée des concepts, c'est-à-dire de plusieurs nouvelles qui euh, finalement forment un univers, je me rends compte que tous les trois, nous en avons. Parce que là, c'est le même univers euh, pour le compte de la vodka, c'est aussi ça, non En fait c'est dû à mon expérience puisque j'ai vécu 7 ans à Varsovie, je suis rentré il n'y a pas très longtemps, et euh, en vivant là-bas, dans mon premier recueil disons qu'il y avait quelques nouvelles qui se déroulaient en Europe centrale, et ça m'a donné l'envie d'écrire un recueil qui se déroule entièrement en fait, dans, dans ces villes-là, c'est-à-dire à Vienne, à Moscou, à Varsovie, euh, à Prague, et ainsi de suite. Mais donc c'est plus le lieu géographique qui donne la cohérence recueil okay, et, et l'atmosphère qui se dégage de ces villes que j'ai voulu retranscrire. Oui, mais justement, il y a une cohérence, donc il y a bien un ensemble de nouvelles qui est conçu pour qu'elles elles fonctionnent toutes ensemble. Euh, donc là, bon, le, le fait que ce soit géographique euh, est important en soi, c'est-à-dire qu'il faut que l'on euh, on reconstitue euh, une ambiance un, qui émane d'un lieu à travers différents petits récits qui, comme un puzzle, vont petit à petit euh, faire émerger quelque chose plutôt qu'une simple euh, description euh, formelle. quoi. Hein, donc euh, c'est l'ensemble qui sort. Donc ça, ça c'est un truc hein, intéressant de dire, bon je vais faire un recueil de récits uniquement sur ça, c'est un concept gé géographique. Alors... La, la vodka, oui. C'est aussi géographique, finalement. <rire> et, et puis, sinon, ce, ce recueil, il est élaboré comment Il est élaboré comment Les histoires sont venues dans l'ordre, ou euh, Je les ai écrites les unes après les autres. Vraiment, avec cet euh, écrit euh, à la même époque, au même moment, pendant presque un an. Et, euh, et je cherchais les, mes idées euh, là-bas sur place. Donc souvent, euh, souvent je, je m'inspire d'un lieu. Je de, je prends un lieu, pas pour toutes, mais pour certaines. C'est un moyen, c'est facile pour moi de, de de commencer à écrire sur un sujet, c'est de, de, de prendre un lieu qui me paraît insolite, un lieu qui euh, parfois n'est pas pas trop touristique, assez pas, pas connu de tout le monde. Pour prendre un exemple, je prendrai la ville de Wuch, qui est une ville qui a grandi, qui s'est beaucoup développée à l'époque de la révolution industrielle. Donc, quand vous allez à Wuch aujourd'hui, il y a beaucoup de fabriques abandonnées, des fabriques immenses, avec à côté le palais de la maison ou la villa du propriétaire, de, de, de la personne qui était l'entrepreneur. Le, et après, euh, juste à côté, le, de magnifiques constructions en briques rouges. Euh, et donc, donc je suis parti de cette idée-là pour faire une histoire de euh, fantômes de cette époque-là de la révolution industrielle. Donc souvent ça part d'un lieu, souvent, mais pas, pas toujours. Parfois ça peut partir d'une idée. Là on va un peu sur le concept. Euh, L'ordre, euh, disons que c'est plus euh, mon éditeur, <rire> je compte plutôt sur lui, pour euh, bon, moi l'ordre n'a pas beaucoup d'importance pour moi parce que ça participe tout, tout du même euh, univers, c'est comme ça un puzzle pour moi comme, comme, comme vous le disiez, et il s'agit plus euh, d'un rythme de lecture, d'une façon de ne pas lâcher le lecteur, de faire en sorte que le, que le lecteur dès la première nouvelle soit près dedans et le presque comme un roman. Juste pour finir sur l'ordre, ça me paraît quand même important, euh, les gens regardent toujours comment composer un recueil de nouvelles, qu'est-ce que l'on met en, comme nouvelle en premier et en dernier, il faut toujours finir sur, disons, un feu d'artifice, hein. euh, et qu'est-ce que l'on va mettre au milieu, à mon avis, rien que sur une question géographique comme ça, j'ai l'impression que euh, la première pièce du puzzle doit être une des pièces centrales importantes que l'on reconnaisse bien, pour que ensuite toutes les autres, même si elles ne sont qu'une portion de ciel, euh, participent de l'identification et de la reconnaissance. Pour que ça fonctionne, mais il faut donc que la première soit emblématique de, euh, de ce qu'on va re retrouver. Sinon, peut-être qu'on ne comprendrait pas très bien. Donc, il y a quand même, il y a quand même un ordre qui est, qui est important. Je vais te poser cette question-là pour euh, au réveil il était midi. Il y, a un, il, y a un, il y a parfois des recueils qui sont constitués de nouvelles écrites de façon assez, assez dispersée et ensuite on essaye a posteriori de retrouver une, une cohérence et une cohésion. Là, tu l'as peut-être bâti de façon différente pour, ce, pour euh, ce recueil. Bon, il est un peu particulier au Réveil d'été-midi puisqu'il est qu'à moitié de, de science-fiction euh, et il y a, y, a, y a une double cohérence là. Euh, donc en fait, c'était la société actuelle qui me m'asphyxiait, euh, je n'en pouvais plus et j'avais écrit un, un premier texte intitulé Asphyxie justement, où euh, un père engueule euh, son fils qu'il a récupéré au commissariat, euh, il était arrêté à la sortie de l'école pour avoir ri trop fort devant un paraplégique euh, qu'il connaît bien, par ailleurs c'est un copain de classe, mais euh, le policier euh, qui euh, régule les entrées et sorties euh, du lycée, du collège, l'avait pris pour, un, euh, pour une moquerie à, à l'égard euh, d'un handicapé. Et comme lui, elle lui a tenu tête en disant qu'il savait très bien pourquoi il rigolait, euh, s'est retrouvé donc en tole Et le père lui dit Arrête de rêver, arrête de lire ces histoires de science fiction, tu sais bien qu'on n'ira pas dans les étoiles et qu'il faudrait déjà qu'on ait les moyens financiers et politiques euh, euh, immenses pour le faire, personne ne se mettra jamais d'accord là dessus. Euh, il faudrait mieux que tu regardes autour de toi avant que j'aille te chercher, et que cette fois-ci tu auras plus toutes tes dents. Euh, regarde le réel, dis-moi, tu ne le sens pas vibrer ce réel, euh, tu les entends, ces bruits de bottes. Voilà. Donc à partir de là, euh, petit à petit, ça m'est venu sur d'autres situations, d'écrire une ou deux histoires, euh, mais donc bien ancrées dans le réel. J'ai continué comme ça, en disant que je vais aborder chaque thème de société, et que petit à petit, je vais aller euh, vers un, un futur plus lointain, pour montrer comment les choses se dégradent. Donc, euh, on commence de nos jours, il n'y a pas de date, et imperceptiblement, on va euh, dans un certain futur. Il y a le dernier texte s'appelle 2021, c'était pour faire 2012, euh, puisque 1984 a été écrit en 48, euh, donc le bouquin sera en 2012, j'ai mis 2021, ça aurait pu être n'importe quelle autre date, certainement plus lointaine dans le temps, euh, puisqu'il y a des univers à la ballard, avec des, des statues, qui se, des cariatides, euh, qui se tourne, et qui parlent aux gens avec un son uniquement directif pour les rappeler à l'ordre s'ils se tiennent mal dans la rue. Et donc, euh, bon, ben, l'essentiel voilà. a été écrit en 2011, mais ça ne marchait pas pour inverser les chiffres. Non. Et euh, à ce moment-là, donc on va vers un certain futur. Donc Il y a une chronologie qui montre une dégradation. Il faut être fin connaisseur de toutes nos, nos lois et de toutes les mesures qui ont été prises dans chaque domaine pour voir où est-ce que j'ai imaginé ou où est-ce que c'est réel. Euh, une loi qui a été retoquée, je la donne euh, comme euh, effective, et donc euh, d'autres j'en invente en me disant « bientôt on va arriver à ça euh, ». Donc il faut bien connaître chaque, chaque fois le, le domaine, et il y a l'éducation, la santé, euh, les violences policières, etc. Et après, bon ben oui, effectivement, il y avait un certain ordre euh, à respecter, et là je voyais bien euh, que c'était aussi en phase avec le type de dégradation que je devais imaginer. Sachant que j'ai toujours aussi des personnages qui c'est pas du tout des imprécations que je voulais raconter c'est des personnages qui sont chaque fois positifs et qui euh, sans être militants se débrouillent euh, de vivre au jour le jour en faisant selon leurs convictions point final et euh, ce qui n'était pas évident bon, on voit bien que les convictions enfin les, les possibilités de euh, d'agir se, se se réduisent euh, voilà donc je l'ai fait comme ça, mais il m'est d'abord venu un texte, il venu une deuxième idée, une troisième idée, sur l'espace de six mois. C'est qu'à partir du moment où j'en ai eu trois, je me demandais quest ce que je pourrais en faire, que j'ai commencé à imaginer le système et à voir comment je pourrais euh, aborder tout ça. Alors bon, un domaine après l'autre, d'accord, une chronologie, effectivement, et puis après je me suis rendu compte qu'il faudrait que je sois bien au courant de toutes les lois dans toutes, euh, tous les domaines de la vie et de la société, ce qui était un gros, gros, gros boulot. Moi, je me suis même inscrit sur les, les forums de profs, les, les profs se plaignent, euh, euh, par exemple, pour avoir des, des exemples de, de ce qu'ils subissaient au quotidien, etc. Voilà. Bon. Alors, de mon côté, bon, peut-être qu'on viendra tout à l'heure, mais moi, j'écris pas tout à fait des nouvelles dans le cas des, c'est du format court, ça s'en rapproche, mais ça, ça me différencie aussi. Mais dans le cadre des foulards rouges, effectivement, il y a une progression, bon, temporelle, étant donné que c'est une, c'est basé sur le format de, de la scène télé, donc, par épisode, etc mais les unités d'épisodes se rapprochent plus de la nouvelle que du roman en termes d'écriture. Euh, mais l'unité euh, qui détermine l'épisode slash si la nouvelle, c'est l'unité de lieu. Donc euh, un épisode égale un lieu, euh, pas forcément les mêmes personnages principaux, mais après les euh, événements varient. Euh, donc ça c'est pour les foulards rouges. Euh, donc le lieu, ça peut être euh, un lieu auquel le personnage est lié, euh, par exemple, dans l'épisode 1, c'est Lara avec euh, le hub, là où elle vit en fait. Donc le hub, il faut imaginer un énorme camion en fait, qui a été aménagé à l'intérieur, etc. Ça peut être un peu, d'accord. Euh, et euh, après, il y a aussi la hacienda, euh, ça peut être aussi les bords de la mer asséchée d'Aral. enfin voilà. À chaque fois, il y a un lieu qui vraiment détermine l'ambiance de l'épisode. Et euh, dans le cadre alors de la série, donc euh, une série de novellas, court un roman, ou longue nouvelle, je vous laisse déterminer si vous, si vous les lisez, euh, donc s'appelle les nécropines anonymes, et en fait le, le concept c'est que au début la première novella est narrée par un être humain, la deuxième par un vampire, donc on progresse dans l'immortalité, et la troisième en fait par une je vais pas vous dire ce que c'est euh, une femme qui a à peu près 9000 ans. Voilà. Euh, et donc, en fait, on progresse vers euh, la folie et la schizophrénie, en fait. Donc, on passe de l'humanité à l'inhumanité, à hors de l'humanité. Et la seconde série, le second arc, en fait, ce sont les mêmes personnages, mais on se rend compte que la tendance s'inverse. L'humain devient inhumain, s'approche même, sort de l'humanité. Euh, le vampire qui lui était dans, dans l'inhumanité se rapproche un peu de l'humanité, et Bon, etc., etc. Donc, en fait, à chaque fois, il y a une unité. Comme je le disais, moi, je suis du côté du concept et pas de l'idée dans l'approche la, de la nouvelle. Du coup, je m'en sors comme ça. Et au niveau de l'organisation, à chaque fois, c'est vis-à-vis les unes des autres également qu'elles s'organisent. Euh, et je pas écrit de recueil de nouvelles vraiment pour l'instant. J'en ai quelques-unes dans les tiroirs. Et effectivement, je ne sais pas pour l'instant comment je les organiserai. Mais dans le cadre, par ailleurs, des éditions voyelles, j'ai euh, dirigé, co-dirigé une anthologie euh, qui s'appelle Bestiaire asiatique et on a reçu plus d'une centaine de nouvelles euh, dont une bonne cinquantaine sur la Chine, toujours la Chine en premier. Euh, après il y avait le Japon évidemment, la Corée, et après c'était Inde, euh, etc. Et on en a sélectionné une, une vingtaine, ce qui est déjà pas mal pour un, une anthologie. Et là c'est posé problème effectivement d'organisation parce qu'on avait de la science-fiction, de la fantasy, du fantastique, on avait de la nouvelle paysage aussi, une. Mais on en avait une, euh, on avait 50% qui étaient sur la Chine principalement, on voulait pas pour autant faire euh, une 50% Chine et puis tout le reste derrière, euh, donc ça a été très très, très compliqué à organiser, d'autant plus qu'on avait des périodes temporelles qui n'étaient pas du tout les mêmes, on avait euh, des choses qui se passaient sur Terre, d'autres dans l'espace, certaines où les créatures mythologiques euh, asiatiques étaient euh, réelles, d'autres pas, donc c'était un vrai casse-tête. On a fini par s'en sortir euh, en faisant, alors au centre il y a un triptyque de nouvelles en fait, parce qu'on a reçu trois nouvelles d'un auteur euh, qui faisait sens ensemble, donc on, on les a adorées, on les a prises. Et en fait, autour, on a organisé par non pas par pays, mais par air culturel, ce qui est beaucoup plus compliqué à faire qu'on ne peut le croire. Et à l'intérieur de ces aires culturelles là en fait, on a progressé, on a mis, euh, on a eu un peu de chance. Les nouvelles fantasy en fait étaient plutôt du domaine ancien en fait, voire antique, nouvelles fantastiques contemporaines, et science-fiction, ça allait petit à petit vers l'anticipation et vers l'espace. On, bon, on a trouvé une solution, mais on a eu de la chance dans la sélection. Euh, et c'est toujours très compliqué en, en tant qu'anthologiste d'organiser justement, tu parlais du, du rôle de l'éditeur, euh, c'est un vrai casse-tête, mais en même temps, euh, au bout d'un moment, on finit par trouver quelque chose, un, un, un, un, un détail qui achoppe, qui a un fil rouge au final, et c'est là qu'on commence à voir vraiment la cohérence entre une autre. On a toujours une, mais... Quand on les écrit, des fois, on ne le voit pas. Et alors, quand on les lit, en plus, il faut se mettre en tête à la fois du lecteur et de l'auteur, c'est un petit peu compliqué. Et c'est là qu'on apprend que le lecteur, il a lu euh, complètement dans le désordre le recueil. Voilà. Exactement. <rire> Grosse déception. Est-ce que vous avez jamais eu l'idée d'avoir euh, ce qui existait, on l'origine de la science-fiction, dans le cadre de l'histoire du futur, un cadre général dans lequel vos nouvelles pouvez s'inscrire. Alors, c'est un peu le cas de ton recueil, euh, à l'échelle du recueil, mais également pour des nouvelles qui seraient écrites de façon éparse, pour des anthologies, pour des magazines, mais avec le même, euh, le même cadre euh, tempo ou temporel ou, euh, ou, ou général pour, euh, pour pouvoir en les insérer par la suite. Euh, ça se fait de façon des fois naturelle, des fois de façon à, à, à partir de et des fois de façon à posteriori. L'exemple que j'ai en tête, c'est le livre des ombres de, de lui euh, qui a pris des nouvelles qui avaient été écrites dans des contextes extrêmement différents, mais qui a réussi, a posteriori, à les retracer dans un même ensemble de, de lecture, et notamment par des textes intersticiales. Il pourrait y avoir les robots d'Azimov, il y a un cadre, il y a un sujet, et puis euh, avec ça, il y a, il y a plein de, de nouvelles qui se déroulent et qu'ensuite il essaye de joindre avec des romans et des nouvelles euh, d'autres cadres romanesques de enfin, de son univers romanesque euh, donc euh, oui moi je ne jamais fait, j'ai pas l'intention de, de le faire comme ça mais j'ai l'impression, parce que je voulais peut-être finir aussi sur ce qu'avait dit Cécile que euh, ça, ça pourrait être pratiquement un roman il ne manquerait pas beaucoup pour peut-être écrire des sortes de récits ou de scènes intermédiaires qui pourraient relier l'ensemble afin de faire une sorte de grande fresque et ça fonctionnerait oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est éventuellement prévu, mais pour l'instant, euh, j'attends de finir ce que j'ai commencé. <rire> mais euh, oui, oui, non, tout à fait. Euh, après, euh, dans le cadre des nouvelles que j'ai écrites par ailleurs, parce que j'en ai écrit quelques-unes qui ont été publiées, mais on les compte sur les doigts d'une main. <rire> Donc, euh, mais il y a des thèmes, mais qui rejoignent aussi ce que je fais dans des formats plus longs. On est toujours dans la, la mémoire, euh, l'immortalité, la création et la destruction et la recréation de l'identité. Donc quelque part, euh, il pourrait y avoir un fil rouge, je pense. A posteriori, on pourra en faire quelque chose, mais pour l'instant, je n'ai pas écrit assez pour euh, pour vraiment euh, faire un recueil. <rire> Comment il n'y a pas vraiment de cadre, de monde très précis que, que j'invente et que je mets en place, dans lequel mes nouvelles se déroulent, c'est plutôt euh, ce que je m'inspire euh, principalement de la réalité, euh, je change parfois d'époque, je passe des époques qui m'intéressent plus que d'autres, l'entre-deux-guerres, euh, la période de la guerre froide, aujourd jusqu'à aujourd'hui. Euh, C'est plus une vision de, du monde qui, euh, euh, qui rassemble toutes ces, toutes ces nouvelles, ce sont des thèmes que vous retrouvez dans chacune, euh, mais il n'y a pas cette volonté de faire un cadre euh, trop précis. Oui, oui, pour l'ambiance, oui, pour l'ambiance. Oui. oui, il faut que pour moi, il faut que ce soit euh, plutôt inquiétant, plutôt étrange, plutôt onirique. Le titre de mon premier recueil, c'est Les Contes de l'Entre-deux. Être dans l'Entre-deux, c'est un peu euh, ce que je suis, euh, être entre plusieurs cultures et être aussi entre entre le rêve et la réalité, sûr. C'est pour beaucoup d'artistes. J'ai l'impression que pour ce qui est des, des cadres comme ça, euh, c'est une démarche euh, d'écrivain de roman, à la limite. On commence déjà à définir un cadre, on écrit des petits récits, mais enfin on est déjà on est déjà dans, dans le concept d'un roman. Alors, moi je préfère à ce moment-là écrire un bouquin qu'écrire qu des nouvelles, du moins ça ne m'est jamais venu. Par contre je pense que l'on peut plus facilement s'inscrire dans un cadre qui nous serait imposé par un éditeur lorsqu'il y a des anthologies à thème ou des anthologies euh, hommages à euh, tel ou tel auteur euh, comme il y a eu... Euh, euh, sur Dick, sur Bradbury, Matheson, euh, ou bien euh, euh, Alice au Pays des Merveilles, Peter Pan, il y a, y a donc plein d'anthologies, ben, celle-là c'est une anthologie en, en hommage à, à Roland Wagner, euh, donc les futurs mystères de Paris, et puis euh, les, les nouvelles c'est Hugo Bellagamba, euh, euh, Jeanne Debatz et moi-même, Bon ben on s'inscrit dans euh, l'univers un petit peu particulier des bouquins de Roland. Voilà. Pour des, des nouvelles, euh, ben, la plupart du temps, oui, en fait. Euh, bon, les, les premières, évidemment, c'était envoyer euh, à de Dex, etc. Et petit à petit, euh, on finit par nous demander... Euh, Arcane, par exemple, donc la nouvelle euh, à, à, à rebours, en fait, euh, du temps, euh, c'était euh, une commande, et euh, c'était, euh, on m'avait dit, voilà, il faut écrire sur l'arcane de l'impératrice. Ok, il y 30 000 signes, espace compris. D'accord, c'est très court, en plus... Et c'est tout pour moi. Euh, donc j'ai fait et, euh, et, et j'aime bien euh, justement quand dans une commande on a un thème. Parce qu'on est venu me voir il n'y a pas longtemps, on me fait Oui, est-ce que tu pourrais écrire une nouvelle Sur quoi une, une nouvelle. Ah, ok. Euh, dans quoi ça va s'inscrire Hop, oh, ben ça va être un, une, une anthologie, euh, différents auteurs, euh, on ne sait pas trop encore. Mais on peut écrire quelque chose qui nous ressemble complètement, mais après, bon courage à l'éditeur. Voilà, mais euh, généralement oui, même sur, enfin euh, là c'est une exception, mais euh, sur commande aussi, on m'a demandé là, une nouvelle sur Marseille par exemple, j'ai dit bon bah ok, euh, pas de souci, euh, j'ai tout de suite des idées, et pareil je remarque que j'ai toujours les mêmes, euh, les mêmes thématiques, sur la mémoire, le temps, l'identité, tout ça, euh, et euh, sur Marseille il y a beaucoup à dire. Mais, mais oui, enfin des commandes mais euh, principalement à thème pour moi, parce que sinon j'ai beaucoup de mal. Là pour la commande sur euh, le pas de thème, je sais pas trop ce que je vais faire pour l'instant, j'ai pas encore répondu oui. <rire> mais, mais voilà. Au niveau des commandes, pour moi, enfin, j'aime conserver ma liberté, donc c'est vraiment à condition que euh, le texte le thème soit conforme avec mes envies du moment. Peut-être ça va changer, mais je travaille dessus. J'ai eu de la chance euh, d'avoir euh, chez l'éditeur euh, Rivière Blanche eu deux commandes pour des anthologies. Il y en a une, c'était des villes. Il y en a une, c'était Moscou. Euh, il y en a une autre, c'était une anthologie au sujet de New York. Donc euh, là, j'ai dit pourquoi pas. Moi, j'aime bien les commandes. Euh, bon, je ne réponds pas à toutes, mais bien évidemment... Mais c'est juste parce que ça oblige à confronter mon univers et mon écriture à autre chose, à le mettre dans dans un lieu, un temps, un endroit, un thème que je n'aurais pas abordé tout seul. Donc parfois on peut-être qu'on a peut l'impression de tourner en rond il euh, y a des dessinateurs qui dessinent toujours la même chose parce que bon, c'est ce qu'ils savent faire c'est ce qu'ils font de mieux et donc ils vont décliner dans une série d'albums euh, des, des bandes dessinées qui sont peut-être toujours sur le même thème il y en a un qui dit tu pourrais peut-être faire ça et je te propose euh, de réaliser autre chose et tout d'un coup ça explose il y a quelque chose qui peut être très riche euh, qui va sortir à ce moment-là donc euh, une commande bon ben, pour moi au départ ça ne va pas être très évident euh, si le thème ne me parle pas ou j'ai jamais abordé et du coup, effectivement, je vais me demander qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec ça. Et bon, c'est pas non plus trop contraignant, euh, donc à ce moment-là, euh, bon, oui, je euh, j'aime bien les commandes comme euh, un défi à relever. voilà. C'est vrai que ça nous permet de sortir, même si moi je, je radote beaucoup sur mes propres thèmes, mais ça nous permet de sortir de, de ce qu'on écrit habituellement, des fois, c'est un vrai défi. Euh, D'autant plus que, des fois, on vient nous voir euh, en nous demandant euh, des... Enfin, moi sur Marseille bon j'habite euh, je suis à Marseille elle va Marseille etc mais là c'était pas surprenant mais des fois on, on, nous, on nous pose des thèmes une fois on m'a dit oui est-ce que tu pourrais écrire de l'horreur moi j'en écris absolument pas et j'ai fini par dire oui alors la nouvelle n'est pas sortie parce qu'entre temps le Fanzine, a arrêté de publier etc euh, mais euh, du coup j'ai une nouvelle d'horreur dans les tiroirs et j'en suis très très fière parce que déjà c'est une nouvelle j'ai du mal à en écrire mais en plus d'horreur on m'a dit elle fonctionne bien mais là encore, euh, en la relisant récemment pour me dire à qui est ce que je pourrais l'envoyer, qu'est-ce que je pourrais en faire, euh, on retrouve les thèmes toujours sur la mémoire, etc. Bon là, ça passe par le corps, pas par la mémoire vraiment euh, mentale, la mémoire du corps plutôt, mais c'est quelque chose de, de... On sort à la fois de, de nos sentiers battus, et on se rend compte qu'en fait, au final, on va vers ce qu'on connaît sans, sans le vouloir, des fois, euh, on s'y retrouve. Il y a toujours un petit fil rouge quand même, quelque part. Est-ce que des fois vous me donnez des contraintes internes Tim fait des fois ce genre de choses, Timon, sur la forme ou sur les, le sujet. Se donner une structure obligée en se disant, là, je vais essayer de jouer dans ce cadre-là, une sorte d'autocontrainte un, un peu forte. Au niveau de l'écriture, au niveau du thème, justement, en disant, euh, sur, sur ce sujet-là, sur cette forme-là, sur cette structure-là, c'est des choses qui nous permettent de, de rebondir ou tout simplement... Vous préférez euh, euh, écrire plus librement euh, dès le, le, le départ bon, ça peut être une autre forme de défi, oui. Par exemple, une phrase qui commence euh, et puis on termine euh, euh, le texte avec exactement la même phrase. Bon, ce, ce genre de choses, ça, ça peut être des, des contraintes. C'est pas le même type de contraintes mais une nouvelle qui me vient à l'esprit, c'est que vous voulez que euh, il n'y a pas de narrateur mais que ce soit nous. Euh, nous, nous, nous nous parlons, nous avançons, tout un texte qui se déroule en nous, c'est un petit jeu, que, qu se... bien sûr il y a tout un temps de petites contraintes mais qui euh, correspondent euh, à l'idée, au concept ou à l'ambiance qu'on veut mettre en place, avec parfois une petite surprise à la fin. En termes de, de contraintes, euh... Ça va faire un peu bizarre dit comme ça, mais j'adore écrire sous contrainte en fait. Euh, parce que euh, je trouve que justement ça nous oblige à, à parfois à forcer l'écriture, ce qui n'est pas toujours une mauvaise chose, et à découvrir non pas de nouvelles choses, parfois si, mais euh, à, à aller plus loin de ce qu'on connaît, qu connaît déjà. Dans le cadre de la tour qui est juste ici, euh, c'était un défi un peu, un peu franc, on m'a dit oui, pas euh, capable d'écrire un, un petit roman en trois jours. Je dis ah oh, bon, bah ok. Euh, donc pour faire ça, en fait, il faut avoir une contrainte très très forte, parce que sinon on va partout, on part dans tous les sens, on fait n'importe quoi, et à la fin ça n'a plus de cohérence. Donc la tour, ça fait 30 000 mots à peu près, donc c'est un petit roman. Euh, et comme l'indique son titre, ça se passe dans une tour. Donc la contrainte, c'est la verticalité. C'est-à-dire que les personnages ne peuvent aller que de bas, en haut. Il n'y a pas de sortie, la sortie se situe a priori en haut. Ce qui, et l'autre contrainte aussi, c'est que les personnages n'avaient pas à manger, pas à boire. Euh, la tour, bien entendu, c'est pas juste des couloirs avec rien dedans, et puis une petite balade bucolique euh, dans un, un environnement fait de, de béton, donc très bucolique, n'est-ce pas euh, Mais euh, la verticalité, en fait, ça m'a obligée à structurer mon texte en différents étages, avec une narration qui était euh, un peu à l'image de cette verticalité-là. Donc, du coup, dans les images que j'ai choisies, les métaphores. Euh, les sonorités, enfin, je suis un peu, des fois, je, je parle de sonorités verticales et horizontales, euh, enfin, bon, bref, euh, j'ai essayé, et tout ça, en fait, j'ai essayé de le, le coudre dans le texte, littéralement. Enfin, ça a pris plusieurs corrections aussi, hein, évidemment, mais euh, ça a donné un roman, on me dit, on a vraiment l'impression d'être dans une tour, quand on lit. dit. Je dis, bon, bah, tant mieux, j'ai réussi mon coup. Euh, après, en termes de, de contraintes, il y a aussi des contraintes... Euh, voilà, dans, dans les projets euh, pour l'instant avortés qu'un jour je ferai, il y a un recueil de nouvelles qui s'appelle Tiers croisés, euh, qui serait un recueil sur la piraterie et l'histoire de la piraterie, en fait, avec un personnage historique par nouvelle. En sachant que ces personnages-là sont croisés plusieurs fois, donc on, est, on sort complètement du domaine de la science-fiction, fantasy-fantastique. Et ça, c'est mon, mon, mon gros projet qu'un jour je, je, jour je le ferai. Euh, et la contrainte, en fait, ça va être de, me, de vouloir faire une histoire sans histoire suivie, sans personnage récurrent. Et ça, à mon avis, ça va être assez compliqué à faire. Euh, j'ai fait mon sommaire, j'ai commencé par là, du coup. J'ai commencé par mon sommaire, ce qu'on ne fait jamais habituellement. Et ce sommaire, c'est la contrainte. Mais là, je ne sais pas du tout comment ça se passera, je n'ai pas encore commencé, je n'ai pas osé, en fait. Peut-être des questions dans, dans la salle, pour pouvoir rebondir sur d'autres sujets plus que peut-être une, une question, je vais parler fort, euh, juste je suis surpris de vous avez mentionné Pascal, vous avez mentionné la photographie pour définir la nouvelle, je suis surpris que vous ne enfin, fassiez pas la comparaison avec le cinéma, hein, le court-métrage, la nouvelle est l'équivalent du court-métrage par rapport au long métrage est-ce que vous êtes d'accord là peut être le cinéma pour le roman, du coup Ah, le court-métrage pour, pour la nouvelle, ça, hein. <rire> C'est un peu joué... Oui, justement. Euh, à partir d'une histoire courte, euh, on a un film d'une heure et demie, et j'ai l'impression que le court métrage, c'est quelque chose qui est encore plus court. C'est peut-être ce qu'on appelle la short story, la, la short short. Euh, voilà. Euh, on, on parle d'instantané, de court métrage. Alors, du coup, ben, je, je me permets de, de dériver de votre question. Moi, ce que vous avez dit, ça me fait penser au haïku, en fait. Euh, et Orenga, etc. Enfin, toute la poésie et l'éphémère japonais, en fait, bon on n'est pas là dans la nouvelle, évidemment, mais on disait les nouvelles paysages avec euh, un instantané, la photographie, moi ça m'a pensé à ça, parce que dans le haïku, ils ont une manière différente de, de procéder. En fait, vous savez les mots de saison qu'ils placent au début. Ça, hein, dans la première ligne d'un haïku, vous avez toujours un mot de saison. Euh, en fait, ce mot de saison, nous, on l'appelle comme ça, mais en fait, c'est pas vraiment un mot de saison toujours. Ça peut être un mot en fait qui fait référence à toute une histoire littéraire. Et donc, en fait, c'est un instantané de l'histoire littéraire, en fait, un haïku aussi. Et ça, ça ne se fait pas beaucoup. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que par rapport à la photographie, quand on sait tout ce qu'il y a eu avec euh, la peinture, etc., euh, les oppositions ont fait qu on, aussi qu'on fait entre court-métrage et long métrage dans le haïku, en fait, il n'y a pas cette opposition-là. On est dans l'instantané, mais en fait, vous avez le haïku, et les... les alors, c'est un peu grossier comme, comme résumé, mais euh, les renga, en fait, ce sont des haïkus suivis, écrits par d'auteurs différents. Et donc ce sont différents instantanées qui forment un long poème. Et c'est pas un recueil de poèmes pour autant. Quant au compte, cours... enfin ça voilà, c'était juste une, une remarque, une. ça m'a juste fait penser à ça. Euh, et pour le court-métrage et le long métrage, j'avoue ma relative ignorance sur tout ce qui est euh, euh, différences techniques, etc., entre long métrage et court-métrage, mis à part euh, donc la longueur. Voilà. Euh, je ne sais pas si ça peut s'appliquer entre le roman et la nouvelle. Euh, parce que euh, de plus en plus en France maintenant on a ce qui s'appelle la novella qui arrive. Euh, c'est un concept, enfin, concept, c'est un format importé en fait euh, de, de, de la, enfin, du domaine américain et anglais. Euh, donc c'est quelque chose à, à, à mi chemin et je, on ne sait pas où classer justement entre nouvelle ou roman ou court roman. Et par rapport euh, à tout ce qui est euh, euh, photographie, euh, court-métrage, etc. Je ne sais pas si on peut vraiment transposer... Enfin, je je m'en brouille un petit peu, en fait. Mais l'idée que j'essaye de développer, c'est que euh, pour moi, la photographie marche mieux avec la nouvelle parce que euh, le court-métrage, pour moi, n'est pas tellement court que ça. Je ne sais pas si vous voyez. Pour moi, le court-métrage, c'est plutôt la novella, justement. Un, un très court-métrage, comme vous disiez, la short, short story, euh, Là, pour moi, ce serait éventuellement l'équivalent de la photographie. Enfin, photographie animée, du coup. Mais euh, voilà, je ne sais pas si on lit encore, si on y sera. Je ne connais pas assez en cinéma pour ça. Ça se discute un peu. Il y a peut-être au moins, une... monsieur a raison, sur une certaine forme de court métrage, euh, les histoires à chute. Et donc ah, là, on parlait ouais. d'une forme de nouvelle. Euh, il y a des court métrages où c'est l'histoire à chute. Et là, euh, on est dans le cadre de, de la nouvelle. Et c'est une forme de nouvelle uniquement et peut-être pas les autres. Mais là, oui, ça fonctionne bien. L'analogie la, la, était à faire. Euh, une question plus sur la microfiction, vous avez la forme pour story » et je faut savoir si vous avez un peu d'expérience dans ce domaine, si vous avez déjà écrit des textes, publié. Donc c'est sur l'expérience et l'écriture de, de microfiction donc de tes nouvelles qui peuvent faire de, de quelques pages à, à une page un à une, une demi-page oui. moi j'ai fait un peu de tout donc euh, euh, oui j'ai j'ai aussi abordé abordé ça et d'ailleurs mes nouvelles enfin assez souvent je suis plutôt novella hein. j'écris plutôt des des récits enfin on compte en comptant signes c'est du du cent mille signes ou du cent cinquante mille signes euh, enfin en page ça ne peut pas se compter, ça dépend du, du, de la police de caractère. Euh, disons que si on prend un San Antonio, 150 000 signes, c'est la moitié. La moitié d'un San Antonio. Ça nous fait dans les 110 pages, euh, voilà. Euh, donc euh, j'écris ça, mais j'ai aussi écrit de, de très courts récits. Et puis vous savez d'ailleurs qu'il existe un prix auquel vous pouvez participer, c'est ouvert à tout le monde, il vient d'y avoir les résultats, ça s'appelle le prix Pépin et donc euh, il faut écrire euh, un texte très court, c'est de 300 signes, pas plus. Titre compris, non, parce que des fois il y a euh, euh, la nouvelle la plus courte hein, qui a voulu la battre, c'était euh, « euh, résultat du concours d'entrée de la planète Terre dans la Confédération extragalactique, et puis il y avait marqué « zéro ». Alors donc la nouvelle c'était normalement un signe, mais enfin le titre est très long quand même. Euh, donc là c'est 300 300 signes, donc les espaces et les virgules et les points compris, euh, pour écrire une histoire. Donc, il faut bien la calculer et chaque année il y, a, il y a bien au moins 300 ou 400 candidats qui se présentent avec deux ou trois lauréats, donc on peut euh, vous pouvez vous y amuser chercher prix pépin voilà alors je sais pas s'il si le fait toujours Pierre Gévard, mais le non mais je veux dire le le le, le cadeau il a, il a arrêté c'est enregistré il faut le mettre dans le micro là donc c'est un oui vas-y dis-le oui les, les premières années c'était un vrai pépin de pomme qui était offert au L'Oréal euh, avec des couleurs différentes je suppose qu'ils faisait ça à la bombe pour euh, suivant les, les différents types de prix. Je pense qu'il a, a fini ces dernières années par abandonner parce que ne serait qu'au niveau du transport des prix. Ça pourrait peut-être lui poser problème. Il voulait faire graver euh, le nom de, de l'auteur sur le, le prix. Et ça coûte cher, euh, ces petits travaux de précision. Surtout si le gars il a un nom à rallonge. Mais bon, ouais, des short-short, il y en a, il y a donc même un concours. Euh, bon, On en fait moins puisque c'est une question de support. Euh, faire un recueil avec rien que des short shorts c'est un, un petit peu fatigant à lire tout à la suite ce sont des, des petites friandises que l'on croque comme ça de temps en temps vous le trouverez dans les, dans les revues par exemple pour euh, une demi-page à, à mettre euh, blanche dans un coin, on pourra mettre une un court récit, mais souvent, va, dans les revues de science-fiction, on vous mettra plutôt les, les infos, les nouveautés, les... quelques informations, quoi. Alors, ça peut, ça peut se faire comme ça, mais après, il faut les réunir. Un qui est spécialiste du genre en France, c'est andre bon, qui en a fait un paquet d'histoires courtes, euh, voilà. lui, euh, lui, il adore ça, ben, il n'a pas le temps d'écrire toutes les idées qui lui viennent, Voilà. Puis sinon il y avait Jacques Sternberg aussi... Euh... Hein. Je vais le citer, justement, mes auteurs favoris. Si vous ne le connaissez pas encore, un auteur belge, Jacques Sternberg... Euh, voilà, Parfois, il faisait de, de, vraiment de, de la « short short euh. ». De mon côté, pas du tout d'expérience sur ça. Déjà que vous avez déjà remarqué que je tendance à dériver incroyablement loin du sujet et à revenir en disant « Oups, je n'ai pas répondu à la question ». Euh, mais par contre, euh, j'adore lire, effectivement, « Le prix des pas, je me régale chaque année à les sélections, etc. Euh, » Vous citiez euh, un nom d'un des plus connu en France, moi je vous citerai quelqu'un qui est un peu moins connu, je pense, voir peut-être, euh, Jacques Pointe-Alba, qui a écrit euh, notamment un que mon préféré, c'est « Tout feu, tout flamme », c'est un tout petit roman, euh, enfin un roman, <rire> un petit recueil comme ça. Euh, il fait un centimètre d'épaisseur, de euh, temps en temps sur les salons, il, il en vend, et euh, donc ça s'appelle « Tout feu, tout flamme », je ne sais pas si j'ai dit. Euh, et euh, c'est un, un recueil de jeux de mots sur les flammes. Euh, c'est pas de la poésie, c'est aussi de la fiction, c'est un petit mélange. Et c'est très très court, ça fait, euh, je pense même moins de 300 signes à chaque fois des fois. Et voilà, c'est un travail qu'il fait. Euh, il écrit, il a un compte Twitter où il met, je crois que ça s'appelle microfiction ou un truc comme ça. Et c'est très très intéressant. Et c'est vraiment, euh, je serais incapable de faire ce qu'il fait. <rire> Avant de terminer, on a, on, a de, on a parlé de quelques auteurs euh, que vous admirez, vous, sur lesquels vous... Euh, vous, vous, vous J'aime pas le côté euh, dire est-ce que ça vous a inspiré ou impressionné, mais c'est plutôt les auteurs que vous aimez bien, qui écrivent des nouvelles, et qui, quand vous les lisez, euh, révèlent ces, ce choc, ou en tout cas cette, cette impression durable dont on passerait de mal en introduction. Pour en citer quelques-uns, quelques euh, Borges, c'est une référence, euh, une grande référence, en sachant que parfois, à la première lecture, j'étais encore étudiant, je, je ne comprenais pas du premier, du premier coup, mais, <rire> ça me, mais ça me donne envie de relire jusqu'à ce que je comprenne, ou du moins jusqu'à ce que j'ai ma propre interprétation. Donc le conte de Borges, si je ne veux qu'en citer un. Euh, ou pour passer à tout à fait autre chose, on peut parler aussi de Lovecraft comme des nouvelles qui ont influencé toute la science-fiction, qui ont donné naissance peut-être même dans la science-fiction. De mon côté, euh, en francophone, je citerai Sylvie Lenné, que dont j'ai tous les recueils chez moi, c'est chez, chez ActuSF, je vous le recommande, c'est de l'excellente science-fiction, euh, c'est bien écrit, c'est humaniste, il y a une pulsion d'errance dans chacune de ses nouvelles, c'est fantastique. Euh, voilà, elle écrit merveilleusement bien. Euh, en plus, elle est sociologue, il me semble, de prof... Non, c'est quoi déjà qu'elle fait Elle est console d'université sur, euh, notamment tout ce qui est euh, les sciences de l'information. Et, et notamment, je, je ne veux que rajouter euh, tout, tout ce que tu as dit, au fait que on y... toutes ces nouvelles viennent de sortir dans un seul recueil, donc une, une intégrale, qui s'appelle « Fidèle à ton pas balancé », chez USF et dans un volume qui en plus une splendeur au niveau de, de l'édition. Donc en effet, c'est peut-être... Le, le, le, le, également le nom que j'avais en tête quand j'ai posé la question. Sylvie Lenné. Ben, hier j'ai pu lire un texte euh, ici de, de Sylvie euh, parmi euh, ma sélection. Pff, il y a trop d'auteurs que j'aime pour en citer qu'un mais euh, alors puisqu'on a cité le côté humaniste de Sylvie et puis la qualité de son écriture je vais revenir vers un autre classique de la, de la science-fiction euh, c'est Theodore Sturgeon, je crois que j'adore voilà. et qui écrit de très très belles nouvelles peut-être un peu plus long que, euh, les... on va terminer et remercier Cécile Duquesne, Pascal Malos et Claude Ecken, pour leur participation à, la, à cette table ronde. Et, et, vous, et vous incitez à aller à la partie bibliothèque, puisque tous les livres sont présents et, et en signature.